Dormez, eh hey les gars, faut tourner une vidéo là Vas-y allume la cam frère Mais non on peut pas revenir avec un truc bidon comme ça Six semaines d'arrêt de bi, on abuse bah, Ma mère gros rien à foutre de Yuzbou, bon là on est tous des mecs de toute façon. Ouais <rire> bah mais c'est ça le problème aussi, on peut pas être youtubeur fitness et des physiques de confinés. Bah ouais, y'a a, y qu'un ex-levant pour se permettre. Eh ben non on fait un challenge les gars pour la reprise voilà Non, non, pas un challenge. Toi commence déjà par faire la tête de choupi, et ensuite on en reparlera. Et le road to base Super idée de vouloir attraper les dopés quand les salles sont fermées hein Ah ouais, bonne idée Alors on est au troisième mois je vais vous expliquer comment je vais rattraper Basinga si je m'entraîne pas. Grosse seringue sa mère. Ouais, ouais, on va éviter les gars. Plus de RTB pour l'instant et plus de muscles en fait. Ça veut que je devais pas vous suivre les gars. On va tous maigrir comme on à Marseille. Je maigris. Ah, ah On est potes Tu vas faire comment Tu te rappelles comment t'étais Je te rappelle quand t'étais, mec. Ouais. Les gens ils te respectaient pas, Medji. Mais... Tu vas faire comment Sans muscles Sans veine Ça, il y aura plus là. Ça, ça, c'est fini. Eh, venons, on va voir Carchon, on va voir Maître Cal. Il y a une salle, on va pouvoir s'entraîner même moi à tourner des vidéos avec lui. Ah, ouais, super idée là aussi. Tu sais quoi, je vais appeler Macron pour lui demander si a FF pour prendre l'avion pendant le Covid. Je pense qu'il va accepter vu qu'il est abonné à, à la FF. Puis là-bas, on pourra faire l'épisode 375 fitmétré euh, calme pour bien rentabiliser. En vrai, voilà, vous êtes bien les reilles. Voilà 14K, il y a zippé. Vous avez 10K, voilà, fin d'année 2020. <rire> ouais, mais là, en 2021, On par à zéro, on a pris trop d'RTT. Bon, là, c'est dommage les Khaïs, ouais. vous faisiez le RTB. Ah, pourquoi je me confine avec vous aussi viens, viens, viens, j'ai copé obscur. <rire> les gars, les gars, les gars, faut tourner une vidéo là. Vraiment. En enfin, vrai, on est bien. Confiné, PC, manger, dormir, nique sa mère la shape Ouais c'est vrai la vie d'un lambda c'est pas mal quand même Rien à penser, pas de jet, pas de training Eh ils ont pas de soucis ces gens là Quel On peut pas s'entraîner, il y a rien à faire En oh vrai les lambda ils font quoi après le travail ah, Les bars, les fast food, les chichos Ah ouais je vois les cancers, l'obésité, le diabète On connaît, on connaît hein. Ouais ouais non, non merci en fait hein. C'est la déprime je te jure je suis en manque de dopamine là Ouvrez moi <rire> Allez 1, 2, 3 Bastos, Bastos, qu'est ce que tu fais Oui 9 Non, non, ça, des pompes à 3h du mat, là <rire> Vas-y, arrête, toi, mais darons, ils dorment J'ai dû m'en dit que t'as pas du hallouf dans le frigo Ah ouais, comment on va faire pour être les numéro 1 du filième avec cette équipe Les gars, vous vous rappelez, quand on a commencé, on s'est donné 3 ans, ça veut dire 2021, faut tout niquer ah, Pas de problème, je suis toujours prêt pour la bagarre Venu, on trouve des idées, alors Ici, si on faisait des... Bon, quelqu'un d'autre a une idée Vous pouvez l'écrire en commentaire le temps que Bastos trouve quelque chose, la vidéo sera déjà sortie. Hein. En vrai, ils ont bien aimé le duel de Testo, les gars. Voilà, tu sais pourquoi <rire> Parce que tu sais très bien, le petit monde, c'est avec ses petits bras, frère. Voilà, il voit ce que Marseille, je vais ce que Paris. T'as <rire> parle même pas avec moi, t'as trop maigri. Va parler avec Didio maintenant. Bastos, qu'est-ce que t'as pas compris dans les salles, elles sont fermées ah, J'ai rien compris, impossible d'accepter <rire> ça, les gars. Je crois que je vais faire un denier de grossesse. En fait, toi, la salle, c'est ton gosse. Eh, hey, mais c'est ça BCA Non, c'est ça Un jeu Un joueur Bon, écoutez bien, j'ai un plan. On est tous d'accord. Il faut tourner une grosse vidéo pour notre retour. Ouais. ouais. La FF, c'est et fun. Ouais. ouais. On veut continuer de s'entraîner. Ouais. ouais. Pas de problème, même si c'est au poids du corps. Allez hop, je te bloque. Allez hop, signalez. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire>